Remplis-moi, Saint-Esprit vient prendre le contrôle. Saint-Esprit vient prendre le contrôle. Alléluia. Alléluia, Saint-Esprit vient me remplir. Saint-Esprit vient me visiter. Saint-Esprit vient prendre toute la place. Saint-Esprit vient prendre toute la place. Alléluia Gloire à toi Jésus Gloire à toi Jésus Alléluia Saint-Esprit, viens prendre toute la place Ce soir, je ne suis rien Saint-Esprit, c'est toi C'est toi que les enfants de l'éternel sont venus rencontrer Ce n'est pas moi C'est pourquoi Saint-Esprit, je prie que tu prennes toute la place Oh Jésus, viens prendre toute la place Saint-Esprit, viens nous inonder Saint-Esprit, viens nous remplir Saint-Esprit, viens prendre ta place Moi je suis là pour t'adorer Je suis là pour t'adorer Mais personne n'est venu pour moi ce soir Saint-Esprit, c'est pour toi que nous sommes là Viens prendre la place du Roi Jésus, viens prendre la place du Roi Jésus, viens t'installer Jésus, nous t'attendons ce soir Alléluia Moi j'ai décidé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 Oh, j'ai décidé d'aimer en jésus moi j'ai décidé d'aimer en jésus moi j'ai décidé d'aimer en jésus sans reculer sans reculer moi j'ai décidé d'adorer Jésus Moi j'ai décidé d'adorer Papa Moi j'ai décidé d'adorer Yahweh Sans reculer, sans reculer Moi j'ai décidé d'adorer Yahweh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 La croix devant moi, le monde derrière moi, Sans reculer, sans reculer, Moi j'ai décidé de suivre Jésus, Oh moi j'ai décidé de suivre Jésus, Moi j'ai décidé de suivre Jésus, sans reculer, sans reculer. Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, oh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 Adorons le Seigneur Alléluia, Alléluia Adorons le Seigneur Alléluia, Alléluia Adorons l'éternel Alléluia, Alléluia Adorons l'éternel Alléluia, Alléluia Adorons Jésus Christ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 Shalom, shalom, adorateurs et adoratrices. Vous imaginez ma joie, le bonheur qui me remplit lorsque je dois venir avec vous pour adorer le roi de gloire. Parce que c'est un privilège. Alléluia, c'est un privilège, bien-aimé. C'est un privilège d'être devant Papa Yahweh et de conduire son peuple par le Saint-Esprit. C'est une responsabilité, c'est un grand privilège. Et je suis honoré d'être celle que le Saint-Esprit a désignée aujourd'hui pour pouvoir venir adorer Papa Yahweh. Alléluia, Bien-aimé, dispose-toi aujourd'hui, nous allons qu'adorer notre Dieu parce qu'il mérite l'adoration. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Ce soir, dispose-toi pour recevoir la visite du Saint-Esprit. Et dis au Saint-Esprit, viens disposer de moi. Viens disposer, viens prendre ta place dans ma vie, dans mon cœur. Ce soir, Saint-Esprit, révèle-moi Papa Yahweh. Révèle-moi le roi de gloire. Dis au Saint-Esprit maintenant, Saint-Esprit, ce soir, je veux rencontrer Papa Yahweh. Je veux voir Papa Yahweh. Je veux qu'il me parle, je veux qu'il me touche. Je veux le toucher et je veux l'entendre dire qu'il m'a touché. Je vais l'entendre dire, qui m'a touché Parce que je l'aurais touché avec mon âme, avec mon cœur, mais surtout avec ma foi. Alléluia Gloire à notre Dieu. Sois béni, adorateur. Sois béni, adoratrice. Tu es venu ici ce soir à la rencontre de ton papa. Tu es à la bonne place. Tu as choisi la bonne part. Alléluia, Alléluia. Re de Korishabarabaseke de conta, Réke bakayaso. Alléluia, Réke de Sheke de bakayakonte Sheke. Réke bakayaso que de conta. Réke bakayaso de conta. Réke bakayaso de conta. Réke bakayaso que de conta. Réke Parle au Saint-Esprit. Viens disposer. Viens disposer. Viens Dispose, viens disposer, viens disposer, bien-aimé, dispose-toi et appelle le Saint-Esprit. Viens, dispose, viens disposer. Viens oh disposer. chaque qui comme ça. Viens disposer. Viens disposer. Oh viens cet esprit vient. Cet esprit vient me remplir. Cet esprit, cet esprit, cet esprit, cet esprit, esprit vient me remplir. Cet esprit vient remplir ce lieu. Cet esprit vient prendre possession des lieux. Viens disposer. Viens disposer. Oh viens Disposer, oh, viens disposer. Alléluia. Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer. Eh, disposer, viens disposer. Bien-aimé, il n'y a pas de raison pour que ce soir, tu ne reçois pas une visite spéciale du Saint-Esprit, pour que tu ne reçois pas une visite spéciale du roi de gloire. Il n'y a pas de raison. Cela t'arrivera si tu es disposé. Viens disposé. Viens disposé. Oh, viens disposé viens disposer ah rekiba sheke barakha ya konti sheke de godarek ke baka ya sheke de baia o rikaba sheba kam ye ke de konta rek de bos viens disposer viens disposer bien-aimé ce soir dispose-toi hallelujah pour ressentir la visite du saint esprit pour vivre la visite du Saint-Esprit, pour vivre la visite du Roi de gloire, parce que ce soir, il va te visiter. Viens disposer, viens disposer. Si tu étais dans les larmes, sèche tes larmes et puis dis, Seigneur, ce soir, je suis disposé à te rencontrer. Viens disposer, viens disposer. Oh Seigneur, viens Disposer, oh viens disposer, viens Saint Esprit, viens disposer, viens disposer, eh, disposer, oh viens disposer, reke Baché bataille à ça Reba kaya si ki de konteland, reka de konteland. Ori kabache barako, re se ki de se ke bahaya kontoloris ki mala Ori si ki bahati sinke de bahisi ma kaya konteland. Alléluia. Qui me relève de mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi Dans mes luttes C'est Jésus Christ Qui me relève De mes chutes C'est Jésus Christ C'est pourquoi il mérite mon adoration Il mérite ton adoration Qui combat pour moi Dans mes luttes C'est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 que je puis lutter pour sa gloire. Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Oh Jésus, que ton nom soit élevé. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle. Espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Oh Jésus, qui me relève de mes chutes, c'est Jésus-Christ. Seigneur, je n'ai que toi. ma qui content. Qui combat pour moi?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 « Mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. » Oh Seigneur, oh que ton nom soit élevé Seigneur, « Et si même dans la douleur, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Oh Seigneur, que ton nom soit élevé. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, le Seigneur est présent. Il a parlé, bien aimé, Jésus a parlé, crois en ce qu'il t'a dit, crois en ce qu'il t'a dit, Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire c'est Jésus-Christ, Alléluia.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 toute ta vie, toute ta vie, tu seras mon témoin. C'est vrai. Jésus m'a dit, Christ m'a dit, mets ta main dans ma main et viens. Toute ta vie, tu seras mon témoin. Jésus m'a dit Mets ta main dans ma main Et viens oh. Toute ta vie Oh, tu seras mon ami Yahweh m'a dit Papa m'a dit, mets ta main dans ma main et viens. Oh, toute ta vie, toute ta vie, tu seras ma chouchou. Papa Yahweh m'a dit, papa m'a dit, mets ta main dans ma main et viens. Toute ta vie. Toute ta vie Georgette, jette Tu seras ma chouchou Et quand j'ai mis Oh ma main dans sa forte main J'ai reçu de lui Je vous dis La puissance de l'Esprit Saint Et quand j'ai mis Ma main dans sa forte main j'ai reçu de lui je vous dis la puissance de l'Esprit Saint oh Jésus Jésus m'a dit il m'a dit mène ta main dans ma main et viens toute ta vie toute ta vie, oh, tu seras mon témoin. Oh, oh Seigneur. Oh, Yahweh, il m'a dit, il m'a dit, mets ta main dans ma main et viens. Toute ta vie, tu seras ma chouchou. Oh, oh.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 toute ta vie, tu seras ma chouchou. Je connais l'eau vive qui vous désaltère. Oh, je l'ai découverte à Golgotha. Oh Seigneur, il y a d'innombrables fleuves sur la terre. Mais Jésus seul est source de joie. Tout autour de moi, il y a tant de souffrances, trop de gens qui sont si malheureux. Mais l'esprit me pousse à rompre les silences et crier partout la paix de Dieu. Oh, je connais l'eau vive qui vous désaltère, adorateur, adoratrice. Je l'ai découverte à Golgotha. Il y a d'innombrables fleuves sur la terre Mais Jésus seul est source de joie Ma lumière Et mon salut, c'est le Seigneur Bien aimé, est-ce que tu peux ressentir la présence de Dieu Est-ce que tu peux vivre à l'instant la présence de Dieu Si tu te disposes, le sténel est là Ma lumière et mon salut C'est le Seigneur Ma lumière Ma lumière Et mon salut C'est le Seigneur Il est le rempart De ma vie De vent qui tremblerai-je Qui pourrais je craindre Ici bas il est l'heure en bas de ma vie Devant qui tremblerai-je Qui pourrais je craindre Ici bas Oh ma lumière Et mon salut c'est Jésus-Christ Ma lumière et mon salut, c'est Jésus-Christ. Il est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je Qui pourrais-je craindre Ici-bas, il veille sur moi. Oh Seigneur, Jésus Sauveur. Depuis son trône, il veille sur moi, Jésus sauveur, depuis son trop de jour de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. que ma chée, est il veille sur moi, Jésus sauveur, depuis son trône, de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit.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 Oh quel ami, oh quel ami, il est Jésus. Il veille sur moi, Jésus Sauveur, sur son trône. Il veille sur moi, Jésus Sauveur, depuis son trône, deux jours de nuit. Qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Oh Seigneur, tu me conduis. À tout instant, tu es avec moi. Tu ne m'abandonnes jamais, Seigneur, quelles que soient les situations. Quelles que soient les turbulences, Seigneur, tu es avec moi. Tu me dis simplement, viens. Comme tu as dit à Pierre, lorsqu'il s'apprête à marcher sur les eaux pour te rejoindre. Tu as dit, viens. Alléluia. Et Seigneur, à chaque instant, devant les turbulences, lorsqu'il y a des vagues, tu me dis, viens, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, parce que personne ne m'a aimé, comme toi tu m'aimes Tu es Dieu, d'éternité en éternité, et tu m'as fait le privilège de devenir ton enfant. Tu m'as adopté, tu m'as aimé. Alléluia, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Ô oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Oh Jésus, plus jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur.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 Seigneur, tu t'es manifesté toute cette semaine dans nos vies. Oh Dieu, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est toi qui as guéri la fille de Natacha Duré. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Père. Et tu as fait des miracles toute cette semaine dans nos vies, Père. Mon nom soit élevé. La magnificence, l'honneur. Oh Seigneur, reçois mon hommage. Je t'aime. Je bénirai toute ma vie, je chanterai ton nom, qui est comme toi, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis, Le oh Seigneur, mon Dieu, merci. Et ce soir encore tu remplis ce lieu. Je te bénirai toute ma vie. Oh, Seigneur, je chanterai ton nom. Car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci.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 Le roi de gloire est rentré sur la plateforme. Le roi de gloire est rentré sur la plateforme, bien aimé. Bien aimé, il est vêtu de soleil. Il est vêtu de lumière. Il est oh, de bien aimé. Le roi de gloire est rentré sur la plateforme. Bien aimé, le roi de gloire manifeste sa présence, bien aimé. Il est vêtu de lumière. Il est enveloppé de lumière, bien aimé. Son visage brille comme le soleil. « Ses cheveux sont blancs comme la neige plus blanc que la neige, son visage brille son visage brille son visage brille comme le soleil si tu as déjà vu un soleil qui brille dans toute sa face dans le silence de son, de ton cœur il veut te parler il est enveloppé de lumière il est enveloppé de majesté kaya My Hand the lads, get the gold. Reap back on his shaking the cone, carry shame, hairy kadalana, la la, corriba, shaking the the the the baba, the holy skate nota water. Honey corny skipper shaking the holy skin Oh Jésus que ton nom soit élevé que ton nom soit glorifié et Baye kayese ba kayaka ba kayarot ba ele cau riche que ne conta pa ribo cache que ne corise que ne gobi ba kayama Ripa caresa Jesus, baba second, the whole second, the the shake Hallelujah,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 Béni soit le rocher de mon salut. Oh, les cabaché qui est de ma caille. Hosanna, Béni soit le rocher. Oh, bien-aimé, rika cabaché qui est de ma Béni soit le rocher de mon salut. Béni Béni soit le rocher. Béni soit le rocher de mon salut. Comment ne pas t'adorer, Seigneur Comment ne pas t'adorer, Seigneur Oh, comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Oh, Jésus, comment ne pas t'adorer Oh, oh, oh Seigneur Toi qui es vêtu de majesté Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Oh Seigneur Bien aimé Dieu ouvre une porte Il ouvre une porte Il ouvre une porte Comment ne pas t'adorer Oh, comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Oh Yahweh Ton nom est le nom qui bénit, Seigneur Ton nom est le nom qui libère, Seigneur Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer? Les portes sont ouvertes. Alléluia. Oh, les babacas, les et des contes. Comment ne pas t'adorer? Oh, Yahweh, ton nom est le nom qui restaure, Seigneur. Ton nom est le nom qui délivre, Seigneur.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 Oh Jésus, à qui te comparer À qui te comparer Alléluia. Seigneur, qui peut se comparer à toi Oh, Les enfants s'inquiètent quelquefois parce qu'ils oublient quel Dieu ils adorent. Alléluia. Ils oublient le Dieu en qui ils ont cru. C'est pourquoi, Seigneur, quand il y a le turbulent, tes enfants tournent des regards inquiets. Mais tu es Dieu, tu te mets Dieu. Seigneur, tu n'as jamais négocié ta position de Dieu avec qui que ce soit. C'est toi. Il n'y a personne d'autre. Tes enfants tournent des regards inquiets parce qu'ils ne savent pas que tu es dans leur bac. Alléluia. À qui te comparez? Yahweh. À qui te comparer, oh, tu es bon. Papa Yahweh, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. À qui te comparer, tu es grand. Oh, Jésus. À qui te comparer, oh, tu es grand. Oh, Papa Yahweh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. À qui te comparer, Yahweh, ah, à qui te comparer, oh tu es bon, Seigneur, quand je te vois planer sur les ailes du vent, pour venir à mon secours, pour venir au secours des adoratrices, des adorateurs, Seigneur, Seigneur, à qui te comparer, Jésus, à qui te comparer, oh Jésus, Seigneur, tu te révèles à nous ce soir comme le Dieu de gloire, parce que Seigneur mon Dieu, l'élévation, tu viens avec l'élévation, tu viens avec la santé. Oh Jésus, ce soir tu viens avec l'élévation. Tu viens avec la promotion. Tu viens avec la santé. Et Seigneur, tu insistes pour dire, la porte est ouverte. Tu n'es certainement pas en train de frapper à la bonne porte. La porte, tu as ouvert. Tu as ouvert. Tu as ouvert. Merci Jésus. Que ton nom soit béni. J'ai l'assurance de mon salut Oh Jésus par la présence du Seigneur Jésus Oh Seigneur Son sang m'a lavé lavé lavé m'a racheté et l'Esprit Saint m'a Générer J'ai l'assurance de mon salut, j'ai l'assurance par la présence du Seigneur Jésus. Son sang malade. Lavez, lavé, m'a racheté. Rékebaché qui était comme ça. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est la mon chant. Loué, mon sauveur chaque instant, c'est mon histoire, c'est la mon chant, loué mon Sauveur. À chaque instant, oh Jésus, c'est la mon histoire, mon histoire, toi et moi, Seigneur, nous venons de loin. Tu m'as aimé, Seigneur, sans garantie. Tu m'as choisi, tu m'as aimé, tu m'as séduite, oh Père. de Kedeconta. Jésus, tu m'as séduite. Et c'est pourquoi je me suis donné à toi. Oh, je veux te suivre toute ma vie. Saint-Esprit, donne-moi la force. Saint-Esprit, conduis-moi toujours vers le Père. Parce que, oh, Rikabachek. J'ai mis ma main dans sa main. J'ai mis ma main dans sa main. J'ai reçu la puissance du Saint-Esprit. Donne-moi de manifester cette puissance. Alléluia.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 À chaque instant. Regarde là où tu es en train de frapper. Dieu a ouvert une porte juste à côté. Alléluia. C'est mon histoire. C'est la monchant Il a les bras chargés ce soir pour toi. Louez mon sauveur. À chaque instant. C'est mon histoire. C'est la chant. Utilise le dépôt que Dieu a mis en toi. Louez mon sauveur à chaque instant. Lorsque tu l'adores, il déclenche en toi ce qu'il a déposé. Il dit de l'utiliser. Que le nom de l'éternel soit béni dans ta vie. Alléluia. Seigneur, j'irai dans un monde dur et froid sans savoir que par amour pour moi. Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha J'irais dans un monde dur et froid Oh Seigneur Je recherchais l'amour des êtres humains Je recherchais l'amour des hommes, des êtres humains des personnes Seigneur mon Dieu qui peuvent disparaître comme la poussière J'irais dans un monde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 le pardon, la paix, la liberté A Golgotha C'est là que, c'est là que mes fardeaux sont tombés Oh, c'est là que Jésus m'a tout donné Le pardon, la paix, la liberté à Golgotha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 c'est là que Jésus m'a tout donné Le pardon, la paix, la liberté À Golgotha Seigneur, c'est depuis Golgotha que tu as fait de moi ce que je suis Et tant que je ne le savais pas J'irais dans un monde dur et froid et cela m'affectait Oh Jésus, mais depuis que tu allais me tirer de là où j'étais Pour que je vienne à toi, Père Oh Seigneur je suis venu à ton admirable lumière Tu me conduis, Père Tu me remplis d'amour À chaque instant tu es là Ta présence me rassure Tu m'as tout donné Que ton nom soit élevé Quand je pense à tout ce que Dieu a fait pour moi Et quand je me souviens De là où tu m'as levé. Je ne peux que chanter, oh, tous les jours, t'es loin. Je ne peux que chanter, oh, oh tous les jours, t'es loin. Grâce à toi, ma vie a changé. Grâce à toi, oh Yahweh, ma vie a changé. La misérable que j'étais, Yahweh Tu as changé mon histoire La malheureuse que j'étais Tu as changé mon histoire Il t'a plus de me bénir Il t'a plus de me laver Il t'a plus de m'adopter, Yahweh Il t'a plus de me lever Grâce à toi ma vie a changé grâce à toi ma vie a changé en janvier tu m'as béni février tu m'as béni en mars tu m'as béni en avril tu m'as béni en mai tu m'as parlé en juin tu m'as béni papa grâce à toi ma vie a changé. Oh, Jésus, grâce à toi, oh, ma vie a changé. Quand je pense à tout ce que tu as fait pour moi, oh, Seigneur, de et quand je me souviens, Yahweh, de là où tu m'as levé, je ne peux que chanter, oh, tous les jours t'es loin. Je ne peux que chanter, oh Yahweh. Tous les jours t'es loin. Oh. Grâce à toi, oh, ma vie a changé. Grâce à toi, ma vie a changé. Bien-aimé, si Dieu t'a dit qu'il va faire, il fera. Et le temps est proche, le temps est arrivé, bien-aimé bien Je me souviens Il y a plusieurs années de cela C'était dans des moments difficiles Et je continuais de prier mon Dieu Et j'allais à plusieurs endroits pour prier Je priais chaque fois qu'il y avait une opportunité d'aller prier J'allais Et des personnes qui ne se connaissaient pas ont prophétisé sur ma vie Des gens m'ont dit on te voit arrêter, un peu, on voit plusieurs avions qui décollent. Ah <rire> On voit des avions, on te voit en train de voyager à travers le monde. J'ai dit « Alléluia » Bien-aimé, au moment où on me le disait, je ne savais pas d'où allaient venir les billets d'avion dont on parle, mais j'avais une certitude, Seigneur, j'ai serré la parole dans mon cœur. J'ai dit « Seigneur, je sais que ça va arriver, si tu as dit, ça, que ça va arriver. » Oh, il a dit beaucoup d'autres choses, hein. mais aujourd'hui, je veux m'arrêter sur ça. Mais bien aimé, depuis plusieurs années, quand Dieu dit il fait, même quand c'est dur, même quand je ne sais pas comment faire, chaque année, il y a des opportunités de voyage. Et je, je parcours les pays, mais ce n'est pas forcément moi qui paye les billets. Les opportunités viennent me trouver. Je suis là, on me dit il y a telle chose à aller faire ici Et tu vois, souvent je me retrouve en train de faire transit, transit, transit dans les pays Ce n'est pas forcément moi qui paye les billets Il y a eu des fois même où, et le plus souvent c'est cela Je voyage tout frais payé, tout frais pris en charge Et on va me loger dans des endroits de luxe Parce que c'est ce que Dieu a décrété sur ma vie Je crois qu'il ne fait que commencer parce que là ça vient Alléluia c'est il a attaché ça à ma vie et ça se réalise chaque année C'est il n'y a pas une année qui passe sans que moi j'ai pris l'avion et quelquefois ça va me trouver je vous assure qu'il y a des moments même pour certains voyages, -là, je prends d'autres personnes pour me remplacer pour certains voyages j'ai dit non non, moi mais je suis fatigué j'ai besoin de rester un peu chez moi Dieu fait, quand il dit il fait donc c'est qu'il a dit qu'il va faire pour 2021, 2021 ne va pas passer il va faire en plus il a précisé 2021, moi au moment où on me disait je suis en train de parler d'il y a plus de 15 ans. On me disait ça, je me demandais, je dis « Seigneur, ce qui est sûr, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je sais que tu vas arriver, ça va arriver. » De la même façon, ce qu'il a décrété sur ma ville, <rire> que j'ai entendu, ce qu'il m'a montré de glorieux sur ma ville. Je suis là, des fois, je dis « Seigneur, je sais que ce n'est pas encore arrivé, parce que ce que j'ai vu, ce n'est pas ce qu'il s'est en train de vivre éventuellement, mais je sais que ça va arriver et je sais que c'est bientôt. » Bien-aimé, ce qu'il a dit sur ta vie, il va faire. Alléluia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 Même si la situation te paraît difficile, je t'en prie, ne doute pas, continue de l'adorer, c'est tout ce qu'il veut. Quoi Dis Seigneur, tu as dit, tu vas faire, je crois que tu vas faire. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu sais ce que tu vas faire. Tu es le Dieu des temps, tu es le Dieu des circonstances. Tu as dit là, tu vas faire. Et je crois que ce qu'il a décrété sur ma vie, il va le faire. Je crois que ce qu'il a décrété sur ta vie, il le fera. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Louange à Dieu dans sa demeure. Louez sa très haute puissance. louez son œuvre de vaillance. Louange à lui dans sa grande. Bien-aimé aujourd'hui, Depuis plusieurs années, je voyage, je voyage, je voyage, je voyage tout le temps. Ce n'est même pas moi qui paye les billets. Alléluia. Je vais aux États-Unis, je vais au Canada, je parcours l'Afrique, je vais en France, je vais en Italie, je fais tout. Ce n'est même pas moi qui paye les billets. Une année même, il y avait quelque chose d'important que je devais aller faire en Italie. On était plusieurs qui étaient intéressés par, par, par cette formation de haut niveau. J'étais là, j'ai dit, bon, je vais faire comment Et puis je me suis mise à écrire comme ça. Bien aimé, ça n'a même pas fait une semaine. C'est une ambassade qui m'a écrit pour dire, on prend en charge. Et puis ils sont allés, ils ont pris le biais, ils ont tout, tout, tout, tout, tout, tout. Ça pour dire que c'est attaché à ma ville. Donc quand on me dit, il y a telle chose, je ne me je fatigue même pas ça vient me trouver, c'est comme ça que pour toi venu te trouver, Alléluia c'est pourquoi nous allons prendre le livre de Jean Ouh. Alléluia, on va prendre la bibles dans le livre de Jean Jean chapitre 5 verset 1 à 11 c'est de là que vient aujourd'hui bien aimé, ma capacité à comment dire ça, à lâcher prise là, il y a une situation, je suis sereine. Des fois, des gens me disent, mais la situation est ça te dirait, mais parce que je sais que Dieu va faire. S'il a dit, il va faire. Donc, j'ai appris à, à être sereine devant les situations. À ne, plus me, à ne plus paniquer. À ne plus dire, je vais enlever où, oh, Seigneur, tu sais, tu vas faire. On vient me, me dire, telle chose là, c'est urgent, tout ça. Je sais que je n'ai pas dit, Seigneur, ce n'est pas de moi on parle, c'est de toi qu'on parle. Je sais que tu vas faire. Jean chapitre 5, verset 1 à 11. Alors, il s'agit ici de l'histoire du paralytique qui a été guéri à la piscine de Bethesda. C'est une histoire que vous connaissez, que vous avez lue plusieurs fois. C'est une histoire que nous connaissons, qu'on nous a souvent répétée. Mais Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui de partager ça avec vous, de revenir là-dessus. C'est qu'il a quelque chose à faire à travers ce passage-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, verset 1 à 11. « Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. »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 après que l'eau avait été agitée était guérie quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps lui dit veux-tu être guéri le malade excusez-moi le malade lui répondit Seigneur « Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. »« Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri, » m'a dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Alléluia, bien aimé. On dit qu'il y avait une fête à Jérusalem. Mais dans cette fête, ce n'est pas tout le monde qui était à la fête. Ce n'est pas tout le monde qui avait le cœur à la fête. Et c'est la situation souvent que nous rencontrons partout où nous sommes. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à la fête, qui ne sont pas en joie. On est ensemble, on loue ensemble, on adore ensemble. Mais il y a beaucoup qui ont beaucoup de, de fardeaux. Il y a beaucoup qui ont de la tristesse dans le cœur Il y a beaucoup qui attendent quelque chose qui n'arrive pas Il y a beaucoup qui sont attristés Il y a beaucoup qui sont là Qui sont malades dans le cœur Qui sont malades physiquement Oh, Qui ne savent pas quoi faire Qui se demandent Leur vie, leur vie, leur vie comment faire pour s'en sortir Il y a beaucoup qui sont là Mais qui n'ont pas le cœur à la fête Qui n'ont pas forcément le cœur à la louange Il y a des personnes comme ça qui sont là pendant que les eaux sont en train de fêter, il y a un grand nombre de malades qui attendent. Et la parole de Dieu dit ils attendent le mouvement de l'eau, ils attendent un ange. Mais bien aimé, l'heure est arrivée où celui qui commande aux anges te visite. Ils étaient là, ils étaient nombreux. Il y a un ange qui agite un peu l'eau. Et puis le premier qui se jette dedans est guéri. Bien aimé, le temps est arrivé pour toi. Pour que ce n'est plus un ange que tu attends. Celui qui envoie les anges, c'est celui lui-même qui se déplace vers toi. Celui qui envoie les anges, c'est celui qui dit, je vais faire telle chose pour toi. Il y a telle chose qui va s'attacher à ta vie. Il y a telle chose déjà qui est en train de courir vers toi. Ta bénédiction est en train de courir vers toi. Ta restauration est en train de courir vers toi. Ta guérison est en train de courir vers toi. Celui qui se déplace lui-même, c'est le roi de gloire qui si nous a visités ce soir. C'est lui qui se déplace vers toi. Ce n'est pas un ange. Lui, il commande aux anges. Donc, nous sommes là. Nous sommes en train de, de chercher aujourd'hui à rencontrer. C'est lui qui est présent au milieu de nous aujourd'hui. C'est celui-là qui est le maître. Le maître des cieux. Le maître de la terre. Celui qui dit à l'ange, va faire. Et puis l'ange obéit. Lui-même, il se déplace, bien aimé. Et la parole de Dieu dit qu'il y avait quelqu'un qui était là depuis 38 ans. Il était parmi d'autres malades. Mais ce qui est merveilleux, c'est que la parole de Dieu dit Jésus l'a vu coucher. Alléluia, bien aimé. Est-ce que ça, ça te parle? Il y avait, on dit qu'il y avait plusieurs malades toutes sortes de maladies, aveugles, boiteux, paralytiques. Ils étaient en grand nombre. Ils étaient tous là. Et puis lui, la parole de Dieu dit, Jésus l'a vu coucher. Bien aimé, dans la multitude, là, toi Jésus t'a vu. Toi Jésus t'a vu dans cette multitude. Parce que tu es en train de l'adorer. Et il dit, il se manifeste dans la louange et l'adoration. Il dit, il veut, veut qu'on l'adore. Et toi tu es en train de l'adorer, il ne peut pas ne pas te voir. Jésus te voit. Jésus t'a vu. Et s'il si t'a vu, ton problème est réglé. Dis Seigneur, vois-moi. Seigneur, je suis là, je t'adore, vois-moi. Bien-aimé. S'il t'a vu, ton problème est réglé. Et la parole de Dieu dit, Jésus l'a vu. Et sachant qu'il était malade, ta situation, il connaît. C'est toi qui vois ça carabiner. C'est toi qui vois ça compliqué. Il dit, il sait que ta situation, là, il y a longtemps que tu la transportes. Il sait. Et il dit au malade, est-ce que tu veux être guéri Et le malade fait un hors-sujet. Je n'ai personne. Bien aimé, toi aussi, tu n'as personne. Moi, dans ma vie, là, je n'ai personne. Pendant des années dans ma vie, j'ai grandi au milieu de beaucoup de gens. Beaucoup de gens, famille nombreuse, mais je n'ai pas forcément quelqu'un. Toi aussi, dans ta situation à tu n'as personne. Tes amis t'ont abandonné, la famille t'a abandonné. Les gens sur qui tu comptais, là, te tournent le dos. Bien aimé, c'est pour que le roi de gloire se manifeste. Parce qu'il partage même pas sa gloire avec quelqu'un. Je n'ai personne. Jésus pas, l'a même pas, pas laissé finir. Même, il dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Prends ton lit et marche. Moi, là, c'est moi qui ordonne. Ce que je dis, c'est ce qui se fait. Bien aimé, si tout le monde t'a abandonné, Christ ne t'a pas abandonné. Oh, Jésus, si tout le monde t'a abandonné, là où tu te trouves, là, Jésus dit, toi, il t'a vu et il connaît ta situation. Il sait depuis combien de temps tu trimballes te cette situation. Il dit, lève-toi. C'est ton heure de miracle et de guérison arrivée. Là où tu te trouves en ce moment. Jésus dit, il t'a vu. Lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que ton heure de guérison a sonné. Ton heure de délivrance a sonné. Alléluia. Bien-aimé, tu es présent ici aujourd'hui. C'est parce que Jésus t'a vu. Tu es là aujourd'hui. Sur cette plateforme, c'est parce que Christ t'a vu. Et il connaît ta situation. C'est pour ça que tu es venu. Il y a beaucoup qui auraient pu venir. Il y en a qui vont voir après. Oh, Jésus. Et comme ça que Christ voit leur situation, Christ voit notre situation. Il sait qu'actuellement, telle personne, telle personne a tel souci. Il connaît le niveau de nos dettes. Si tu as des dettes, si tu as des problèmes avec telle personne, si tu as des défis, il connaît. Dis seulement, Jésus, dès que tu m'as vu là, je crois que pour moi, il est réglé. Moi, je vais t'adorer. Bien-aimé, positionne-toi là où il te voit. Là où il te voit, c'est dans l'adoration. Là où ils te voit, c'est dans l'adoration. Positionne-toi là. Alléluia. Et Christ va faire pour toi. Et il y aura toujours des gens autour de toi qui vont faire comme les Juifs ont fait là. Ce n'est pas normal. Tu ne dois pas faire comme ça. Normalement, ça ne doit pas se passer comme ça. Le Christ là, il n'est pas dans nos calculs humains. Il n'est pas dans nos lois humaines. C'est lui le maître des tailles des circonstances. Saba ou pas Saba, ou Lui, quand il veut faire le miracle, il fait. Ton heure de miracle a sonné, bien aimé. Saisis ça au nom de Jésus. Une porte s'ouvre devant toi. Une porte s'ouvre devant toi. Alléluia. Jésus t'a vu. Le moment de ton miracle est arrivé. Il ne va pas s'embarrasser de protocole humain. Il dit Lève-toi, marche. Lève-toi, sois béni. Lève-toi, sois restauré. Lève-toi, sois guéri. Lève-toi, sois délivré. Lève-toi, possède ta bénédiction. Possède ton miracle. Alléluia. Et ce qui est merveilleux, c'est la réponse du gars. Les autres santé se débat Il y aura toujours des gens dans ton environnement qui vont trouver que la bénédiction que Dieu est en train de te donner là, c'est anormal. C'est inhabituel, c'est normal pour eux, mais nous on sait qu'on prie un Dieu qui est extraordinaire, qui est inhabituel. C'est normal que nous, ayons de, que nous ayons des bénédictions inhabituelles, extraordinaires, qui vont étonner tout le monde, qui vont même choquer. Je dis toujours aux gens, entre mon Dieu et moi, il ne faut pas mettre ta bouche dedans. Entre lui et moi, il y a une complicité, il y a quelque chose là, qui va te choquer même. Mais c'est comme ça, on vient de loin. Je sais où il m'a enlevé, lui il sait où il m'a enlevé, et puis on chemine ensemble. Il dit, celui qui m'a guéri m'a dit Bien aimé, c'est toi tu peux dire ça Est-ce que tu peux le dire Celui qui m'a dit qu'il va faire mon miracle Jésus qui m'a dit qu'il va me bénir Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche, mon heure est arrivée Moi je ne sais pas Jésus a mis des choses sur ma vie Il a déclaré des choses sur ma vie Je suis là comme ça Et puis je dis, je regarde les gens des fois Et puis je dis, je sais que pour moi il est arrivé Comment il va faire, comment il ne va pas faire Là ce n'est pas mon problème Je sais que je sais celui qui m'a béni, celui qui m'a restauré, celui qui m'a fait la promesse, il m'a dit, Georgette, ton heure d'élévation est arrivée, je saisis ça. Ton heure de guérison est arrivée, je saisis ça. Ce que les autres peuvent dire là, toi tu es là, toi tu connais qui encore du bois ici, toi même qui te connais, ça c'est pas mon problème. Celui qui m'a béni, celui qui a déclaré ses promesses sur ma vie, il dit jean ton heure a sonné. Il dit Béa, ton heure a sonné. Il dit Sylvie, ton heure a sonné. Il dit Anna Kadé, ton heure a sonné. Il dit Adorateur, Adoratrice, ton heure a sonné. Je t'ai vu, je suis venu te délivrer et c'est terminé. Tu n'es plus dans les problèmes. Ton heure a sonné, ton heure a sonné. Tu saisis ça et puis tu avances. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'Alpha l'oméga. Je te parle du lion de la tribu de Judas. Bien-aimé, je te parle de l'éternel Dieu. Je ne suis pas en train de te parler de quelqu'un comme ça. Je ne suis même pas en train de te parler d'un ange. Je te parle de celui qui est le maître. Alléluia. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'Alpha l'oméga. Il dit ton œil de guérison a sonné. Qui a dit quoi Quel médecin a dit quoi Il dit, le médecin a dit non c'est pas normal Normalement, la dernière fois qu'on a pris On a fait tes résultats là Normalement, tu dois être comme ça Oui oui, ça c'est le normalement des humains Jésus dit, ton heure de guérison a sonné C'est ce que Jésus dit Qui est la vérité Je te parle de Jésus Oh je te parle de l'alpha, l'oméga Je te parle du lion De la tribu de Judas. Je te parle de Jésus Oh, je te parle de l'alpha, l'oméga Je te parle du lion De la tribu de Judas Oh, bien-aimé, tu t'attends à Christ Il est là ce soir, il dit, il t'a vu Tu train de l'adorer C'est dans l'adoration qu'il te voit C'est là qu'il se manifeste je te parle de Jésus, oh je te parle de l'alpha, l'oméga, je te parle du lion, de la tribu, de Judas. Ceux qui, avaient, qui comptaient sur des personnes qui avaient leur famille au bord de la piscine, ils comptaient sur leurs parents, toi tu n'as personne. C'est pour ça que Jésus te voit, il sait que toi tu n'as personne et que tu ne peux compter que sur lui. Alléluia moi là, je sais que je n'ai personne. Donc, devant une situation là, je sais qu'il n'y a que lui. Alléluia. Même en m'avoir facture j'ai dit Seigneur, voilà ça. Ils ont envoyé un peu Alléluia. C'est toi qui vas trouver la solution. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion de la tribu de Judas. Alléluia. Je te parle de Jésus Oh, je te parle de l'alpha, l'oméga Je te parle du lion De la tribu de Judas Alléluia Le temps de Dieu est arrivé Le temps de Dieu est arrivé La Bible dit que chaque chose a son temps le temps de Dieu est arrivé Amen Bien aimé Si tu savais ce soir ce que j'avais prévu faire Ce que j'avais aligné <rire> Le temps est fini même Je n'ai pas pu faire ce que moi j'avais prévu Parce que Dieu il s'est invité Et il a géré la situation Il a géré l'heure que nous devions passer ensemble Le temps de Dieu est arrivé Pour toi ma soeur Le temps de Dieu est arrivé Pour toi mon frère la Bible dit que chaque chose a son temps Le temps de Dieu est arrivé Et Amen Qui peut encore dire Que tu n'es pas Seigneur Jésus mon toi. Devant toi tout genou fléchira au oh, roi vêtu de gloire Seigneur, je t'ai vu ce soir Vêtu de majesté Vêtu de lumière Qui peut encore dire Que tu n'es pas Seigneur Jésus mon rédempteur Devant toi tout genou fléchira Au oh, roi vêtu de gloire Seigneur mon Dieu, tu es grand, est-ce qu'il y a un Dieu comme toi Oh, toujours prêt à me sauver, à me bénir, il n'y a que toi, seul au oh Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es grand, est-ce qu'il y a un Dieu comme toi Oh, toujours prêt à me sauver, à me bénir.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 Seigneur mon Dieu, tu es grand, est-ce qu'il y a un Dieu comme toi oh, oh, Seigneur, toujours prêt à me sauver, à me bénir, il n'y a que toi, oh Seigneur Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es grand, tu es grand, oh Seigneur. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi Oh Seigneur. Toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi seul, ô oh Jésus-Christ. Quelle ami fidèle et tendre. Nous avons un Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre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 Oh Alléluia, gloire à toi Jésus Alléluia Merci Jésus pour ce moment que tu nous as permis de passer en ta présence Gloire à ton nom Yahweh Alléluia Seigneur tu es Dieu Nous n'avons point d'autre Dieu que toi Gloire à ton nom Gloire à ton nom Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci de nous avoir visités ce soir et de continuer à nous visiter Merci Seigneur, tu es le Dieu qui se manifeste dans, dans l'adoration Lorsque nous, nous t'adorons Seigneur mon Dieu, ton cœur se réjouit Et c'est là que tu te manifestes Tu me le dis encore ce soir, tu le confirmes ce soir Personne n'est comparable à toi, tu es un Dieu d'amour Tout ce que tu veux c'est que tes enfants t'adorent Merci Seigneur parce que tu vas te manifester dans la vie des enfants qui t'adorent Et parce que ta parole dit que tu n'abandonnes pas ceux qui t'adorent Tu aimes ceux qui t'adorent Oh, merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais de t'adorer. Merci éternel, mon Dieu. Louange à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Tu as élevé, Jéhovah. Amen. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni dans ta vie. Que Dieu, qui te visite ce soir, te fasse témoigner de lui. Bien-aimé, prépare-toi à témoigner de la part de l'éternel. Prépare-toi à témoigner de la part de l'éternel. Et lorsque Dieu fera... Bien-aimé, ne ferme pas ta bouche. Rends grâce à Dieu. Rends gloire à Dieu. Témoigne de, de, la de, la, de la présence de Dieu et de la victoire de Dieu dans ta vie. Parce qu'il va faire. Prépare-toi à témoigner. Rentre en présence de ton Dieu. Ne quitte pas sa présence à tout moment. Partout où tu te trouves, au fond de ton cœur, parle avec ton papa. Échange avec ton papa. Invite le Saint-Esprit avec toi. Et prépare-toi à témoigner. Dis Seigneur, Dis-moi seulement le jour où je veux que, toi tu veux que je témoigne, et je vais témoigner, je vais témoigner au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas bientôt témoigner. Au nom de Jésus, je décrète sur ta vie et je suis convaincu que bientôt tu vas témoigner de la puissance de Dieu. Que le nom de l'éternel soit béni. Amen, amen, encore amen. Alléluia.